Dans le verset 30 d'acte 17, la Bible dit « Et Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance, mais maintenant il ordonne aux hommes en tout lieu de se repentir. » Et ce que je veux prêcher ce matin est le sujet de la repentance. Et spécifiquement, je veux prêcher sur le sujet de la repentance en ce qui concerne le salut. Car cela est un sujet qui est très mal interprété aujourd'hui, il y a beaucoup de faux enseignements qui circulent, et qui, sous le couvert de la repentance, enseignent un salut basé sur les œuvres. Permettez-moi de vous montrer ce que la Bible enseigne au sujet de la repentance. Tout d'abord, permettez-moi de revenir au chapitre 32 d'Exode, Car avant que nous étudions la repentance en ce qui concerne le salut, comprenons simplement ce que le mot repentir signifie dans la Bible. L'erreur que la plupart des gens font est que chaque fois qu'ils voient le mot repentir dans la Bible, ils y, ajoutent, ils y ajoutent ces mots magiques de vos péchés. Donc, chaque fois qu'ils voient le mot repentir, ils vont ajouter automatiquement du péché, se repentir du péché et en fait, ils pensent souvent que se repentir signifie se détourner du péché. Ils y ajoutent ce concept. Eh bien, laissez-moi juste vous prouver que ce n'est pas vrai. Dans Exode 32, verset 12, il est dit « Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils en disant « Il les a fait sortir par malignité pour les tuer dans les montagnes et pour les anéantir de la surface de la terre. » Ceci est Moïse parlant à Dieu détourne-toi de l'ardeur de ta colère et repent toi de ce mal que tu veux faire à ton peuple donc nous pouvons voir ici que se repentir signifie se détourner Moïse a dit à dieu de se détourner de son irritation ou de sa colère envers son peuple il dit au verset 13 souviens-toi d'abraham d'Isaac et d'israël des serviteurs auxquels tu as prêté serment par toi-même et tu leur as dit je multiplierai votre semence comme les étoiles du ciel et je donnerai à votre semence toute cette terre que j'ai promis et ils l'hériteront pour toujours écoutez ça et le Seigneur se repentit du mal qu'il avait pensé faire à son peuple. Ceci prouve que le repentir ne s'y finit pas, se repentir de ses péchés, parce que Dieu n'a pas de péché, Dieu n'a jamais péché, et Dieu est parfait dans tout, dans tous les sens. Et pourtant, Dieu ne se repentit pas dans ce passage où il l'a fait. Il se détourna, il se détourna d'une action vers une autre. Il ne se détourna pas du péché il se détourna de la colère, il se détourna de son irritation, il se détourna du jugement qui était sur le point de déverser. Vous n'avez pas besoin de vous y rendre, mais plus tard dans 1 Samuel 15, lorsque Saül avait commis des péchés, la Bible dit au verset 35, et Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Quoique Samuel menait deuil sur Saül, écoutez ça, et le Seigneur s'était repenti d'avoir établi Saül roi sur Israël. Donc Dieu a pris la décision de choisir Saül pour être le premier roi d'Israël, mais plus tard, en raison de la façon dont se comportait Saül, il se repentit d'avoir établi Saül, comme roi. Est-ce que ceci est se repentir du péché Non, parce que Dieu n'a pas de péché. Ainsi, nous voyons qu'il y a un type de repentance différent dans la Bible. Les gens peuvent se détourner de toutes choses de choses. Ils peuvent se détourner de la colère, ils peuvent se détourner d'une décision qu'ils ont prise. Mais allons à Exode, chapitre 13. C'est un chapitre intéressant. Le chapitre 13 d'Exode est celui où les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte. et Ils ont été dans la servitude. Et vous savez qu'ils vont traverser la mer Rouge, se diriger vers la terre promise, et vont finalement finir par errer dans le désert. Mais regardez ce que dit la Bible dans Exode 13, verset 17. Il est dit « Et il arriva » c'est lorsqu'ils quittèrent l'Égypte « Et il arriva quand Pharaon laissa aller le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistères, bien que plus proche. Car Dieu dit de peur que d'aventure le peuple ne se repente quand ils verront la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. » Regardez, Dieu voulait que le peuple quitte l'Égypte, n'est-ce pas Voulait-il qu'il se détourne et remonte en Égypte Absolument pas donc ce peuple ne s'est pas repenti de leur péchés, ils se repentent vers le péché s'ils retournent en arrière. Il dit que s'ils voient la guerre, s'ils vont dans le pays des Philistins, ils vont se repentir et retourner en Égypte. alors dans ce cas la repentance n'est même pas une bonne chose. Ce serait une mauvaise repentance s'ils se repentent de faire la bonne chose et retournent en arrière. Donc l'essentiel est que lorsque nous examinons ces écritures, il est évident qu'une personne peut se repentir de quelque chose, ils peuvent se repentir de quelque chose de bon, ils peuvent se repentir de quelque chose de mauvais, ils peuvent se repentir d'une décision qu'ils ont prise, c'est juste un tournant, un changement de cap ou un changement de direction, ça ne doit pas être obligatoirement à se repentir de ses péchés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui se repent le plus que quiconque dans la Bible est Dieu. En fait, il y a 35 versets dans la Bible qui parlent du repentir de Dieu. Je veux dire qu'il y a beaucoup de versets, ça fait beaucoup d'écritures. J'en ai lu quelques-unes de Exode, de 1 Samuel, mais en fait, à plusieurs reprises dans la Bible, Dieu est présenté comme ce repentant. Ce qui est intéressant, c'est que dans les versions modernes de la Bible, la NIV et la nouvelle King James par exemple, elles font beaucoup de changements dans la Bible, elles corrompent les écritures. Et l'un des changements qu'elles font est d'éliminer le mot « repentir » de 46 versets. D'accord Il y a 105 fois dans la Bible King James, 105 versets, qui utilisent le mot repentance et 46 de ceux-ci ont été retirés de toutes les versions modernes et voici ce qui est drôle à ce sujet ceux qui ont été enlevés ce ne sont pas 46 versets retirés de façon aléatoire oh non ils les ont spécifiquement et volontairement retirés chaque fois que dieu s'est repenti ils les ont levés voilà ce qu'ils ont enlevé et aussi ils enlèvent d'autres choses qui sont problématiques pour eux comme par exemple le verset que je viens de vous lire d'exode 13 17 ils ont supprimé le mot repentir de ce décès, et ils ont aussi enlevé Judas Iscariote se repentissante. Vous voyez qu'ils enlèvent tout ce qui peut prouver que le repentir ne signifie pas se repentir de ses péchés. Tous ceux qui rendent si évident que se repentir ne signifie pas se repentir de ses péchés, c'est ce qu'ils ont spécifiquement et volontairement retiré. Il y a un agenda derrière ça. Je vous dis que le diable est là pour promouvoir cette doctrine que pour être sauvé, vous devez vous repentir de vos péchés, car c'est un salut par les œuvres. Je vais vous le prouver à partir de la Bible, mais examinons cela dans Actes chapitre 17. Donc, je vous l'ai déjà prouvé ce matin à partir des Écritures, si la Bible est votre autorité, et vous savez que certaines personnes suivent la tradition et disent « Eh bien, j'ai entendu toute ma vie, que vous devez ». Je ne me soucie pas de ce que vous avez entendu toute votre vie. La Bible dit que Dieu s'est repenti, d'accord Si vous croyez en la Bible, Dieu s'est repenti. Si vous croyez en la Bible, vous pouvez vous repentir du bien, vous pouvez vous repentir du mal, vous pouvez vous repentir d'une décision, vous pouvez vous repentir de tout. Dieu s'est repenti et donc dire qu'à chaque fois que la Bible utilise le mot repentir, cela signifie se repentir de ses péchés, revient à ajouter à l'écriture. La Bible dit repentir, cela ne signifie finit pas, se repentir de ses péchés. Maintenant, il y a des versets que les gens vont utiliser souvent et ils vont dire que ce verset prouve que vous devez vous repentir de vos péchés pour être sauvé, dans Acte chapitre 17. Avant d'aller à Acte 17, laissez-moi vous dire cela. Il y a des centaines de versets dans la Bible pour vous dire ce que vous avez à faire pour être sauvé. C'est croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. La Bible dit que quiconque croit en lui ne périra pas, mais a la vie éternelle. La Bible dit en vérité, en vérité, je vous dis que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Encore et encore. Quand les questions sont posées dans Acte 16, le chapitre juste avant celui que nous lisons, que dois-je faire pour être sauvé ils ont répondu de croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé maintenant. Vous voyez maintenant que le salut est parfois la foi seule en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, il a été enterré et trois jours plus tard il a ressuscité d'entre les morts. Vous voyez, il a fait tout le travail pour le salut, nous n'avons pas à y travailler pour, nous n'avons pas à le faire par nos propres œuvres, nous ne devons pas tourner la page et arrêter de pécher. Écoutez, nous avons juste à croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Mais il y a parfois, quand le mot repentir est utilisé dans la Bible... Même en ce qui concerne le salut, lorsque l'évangile est prêché, le mot « repentir » est utilisé. Laissez-moi vous dire quelque chose, ça ne vous enseigne pas que vous devez vous repentir de vos péchés pour être sauvés. Et, soyons honnêtes, quand vous examinez le passage dans le chapitre 17 d'Actes, parce que souvent les gens vont simplement citer hors de son contexte le verset 30, quand il prêche l'évangile et dit « Et Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance, mais maintenant il ordonne aux hommes en tout lieu de se repentir. Ils ajoutent qu'il est commandé à tout le monde de se repentir de leurs péchés. Ce n'est pas ce qui est dit. Examinons le contexte de ce qui est enseigné ici au verset 22. Il est dit, « Alors Paul, se tenant debout au milieu de la colline de Mars, dit, oh, « Homme athénien, je m'aperçois qu'en toute chose vous êtes trop superstitieux, car comme je passais et regardais vos dévotions, j'ai trouvé un autel avec cette inscription au Dieu inconnu. Celui donc que vous adorez sans le connaître, c'est lui que je vous déclare. » Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples de main d'hommes. Nous avons donc ici un peuple qui est polythéiste. Ils adorent beaucoup de dieux différents. Ils ont tous ces différents autels à tous ces différents dieux qu'ils vénèrent. Et vous savez ce que les dieux grecs sont. À Athéna, vous, savez, vous avez probablement entendu parler d'eux, non Je ne me soucie même pas vraiment de m'en souvenir. Mais qu'importe. Et de toute façon, je ne les connais pas je les mélange avec les dieux romains vous savez jupiter vénus les mars et compagnie je ne les connais pas je ne sais pas quelle planète que ce soit mais de toute façon ces dieux grecs et romains qu'ils adoraient ils avaient tous ces différents hôtels à ces différents dieux et juste au cas où ils en ont manqué un comme ils ne voulaient pas mettre en colère un dieu quelque part et lui faire sentir qu'il était laissé de côté donc ils lui ont construit un hôtel qui était une sorte d'hôtel général juste aux dieux inconnus comme bon nous avons le dieu de l'eau le Dieu du feu, le Dieu de l'amour et le Dieu de la chasse. Et puis, juste au cas où nous en avons manqué un, contentant le Dieu inconnu, d'accord Et Paul dit à ces hommes qu'ils sont trop superstitieux. Je veux dire, non seulement vous adorez tous ces dieux, mais en plus vous faites un hôtel au Dieu inconnu. Il leur dit Eh bien, je vais vous prêcher le Dieu inconnu. Qui est juste une accroche qu'il a utilisée pour commencer à prêcher l'évangile, juste pour attirer leur attention et expliquer que puisque Dieu a fait le monde et toutes les choses qui y sont, il ne vit pas dans des temples faits de main, il ne vit pas dans votre petit hôtel, ô, ô Dieu inconnu. Puis au verset 29, il dit, alors puisque nous sommes donc la progéniture de Dieu, nous ne devons pas penser que la déité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'invention de l'homme. Il désigne leurs idoles, leurs petites statues, qu'ils appellent Dieu, et dit que si Dieu a créé le monde, il n'est pas une image que vous pouvez tailler. Une statue que vous pouvez faire pour vous prosterner devant. Ce n'est pas à quoi la divinité est semblable. Et il a dit au verset 30 « Et Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance ». Quelle ignorance L'ignorance de penser qu'une petite pierre ou une petite statue est Dieu. Il dit « Ces temps d'ignorance, mais maintenant il commande aux hommes en tout lieu de se repentir. » Parce qu'il a désigné un jour dans lequel il jugera le monde dans la rectitude par cet homme qu'il a ordonné ce dont il a donné la certitude à tous les hommes en ce qu'il a ressuscité d'entre les morts et bien sûr il a prêché la résurrection et au verset 34 il dit quoi qu'il en soit certains hommes s'attachèrent à lui et crurent certaines personnes croyaient au message de paul mais quand il leur dit de se repentir ici de quoi leur dit-il de se repentir il leur dit qu'ils adorent les idoles qu'ils adorent de faux dieux qu'ils pensent que cette statue est un dieu, et Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance, mais maintenant il commande aux hommes dans tout lieu de se repentir. Il leur dit de se repentir ou de se détourner de l'adoration des faux dieux. Il leur dit qu'ils adorent des faux dieux, vous devez adorer le seul vrai dieu, vous avez besoin de vous repentir et de vous tourner des faux dieux vers le vrai dieu. Allez à 1 Thessaloniciens chapitre 1 où vous verrez exactement la même chose, allez à 1 Thessaloniciens chapitre 1, lisez quand il a dit de se repentir. Dieu a commandé à tout le monde de se repentir. Parlait-il de se repentir de votre style de vie de pécheur Est-ce qu'il leur disait qu'ils devaient arrêter de boire, cesser de fumer, arrêter de faire la fête, qu'ils devaient arrêter de forniquer, qu'ils devaient arrêter de voler, qu'ils devaient arrêter de mentir, qu'ils devaient se détourner de cela pour être sauvés Pour être sauvés, vous devez vouloir vous détourner de boire, de fumer, de faire la fête, de forniquer, de voler, de mentir et d'assassiner, est-ce que c'est ce qu'il leur disait Qu'ils doivent s'en détourner Non, mais c'est ce qui est prêché aujourd'hui. Les gens prennent acte 17:30 et ils disent que pour être sauvé, vous devez vouloir vous détourner de vos péchés et ils vont dire à quelqu'un qui est en état d'ébriété qu'il doit se repentir de ça afin d'être sauvé ou qu'il doit se détourner de ça, que ce soit le mensonge, le vol ou quoi que ce soit. Ils leur disent qu'ils doivent se repentir de leur vie de péché. Maintenant, de quel péché doivent-ils se repentir pour être sauvés Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas repenti de tous mes péchés, parce que je ne suis pas parfait. Et la Bible dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous, nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. Personne ici ne peut dire qu'il a purifié son cœur du péché. Personne ici ne peut dire qu'il s'est détourné de tous ses péchés. Et les gens vont dire qu'ils se sont repentis de tous leurs péchés et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus Christ comme leur sauveur. Savent-ils de quel péché ils se sont repentis Parce que s'ils me disent qu'ils se sont repentis de chacun d'eux, ils sont des menteurs, c'est ce qu'ils sont. Et laissez-moi vous dire, se repentir des péchés est une chose quotidienne. Le salut n'est pas une chose quotidienne, le salut est une chose en une seule fois. Vous devez être né de nouveau, la Bible, dit de, la Bible ne dit pas naître encore et encore encore, la Bible dit que vous devez être né de nouveau, vous croyez en Christ et en un instant un clin d'œil, vous êtes sauvé, vous êtes régénéré, vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes un enfant de Dieu. Après, vous allez toujours pécher. Chaque personne a, dans cette salle a des péchés dans sa vie. Personne n'est parfait, moi y compris. Et ainsi donc, si nous devions nous détourner de nos péchés pour être sauvés, personne ne serait sauvé. Mais ils disent, eh bien, vous avez juste à avoir la volonté d'être sauvé. Ok, où est-ce dans la Bible Qu'en est-il quand Dieu se repentit Avait-il juste la volonté de se détourner ou s'est-il effectivement se détourné d'elle la repentance est un véritable retournement. Ce n'est pas seulement une volonté de se détourner. Et ainsi, nous pouvons voir ici que ce dont il doit se détourner, ce sont les idoles, parce que ce n'est pas Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas simplement ajouter des dieux. Élisez un Thessalonicien, je vais vous l'expliquer. Regardez verset 9. Il est dit Car eux-mêmes déclarent à notre sujet de quelle manière nous, nous sommes entrés chez vous. Et c'est un groupe de personnes semblables aux Thessaloniciens qui avaient une religion semblable à ce que nous voyons dans Acte 17. Et comment vous vous êtes tournés des idoles vers dieu pour servir le dieu vivant est vrai maintenant cela pourrait-il être décrit comme de la repentance c'est de la repentance d'accord je veux dire qu'ils adoraient des idoles de faux dieux et ils se sont détournés des idoles vers dieu afin qu'ils puissent servir le dieu vivant c'était de la repentance est-ce que cette repentance les a sauvés oui parce que cela signifie qu'ils ne croient plus dans leur faux dieu maintenant ils croient au seul vrai dieu mais est-ce que cela était se ce repentir de tous leurs péchés une volonté de se détourner d'un style de vie pécheur non c'est une fausse doctrine et si vous enseignez que quelqu'un doit tourner la page pour être sauvé se repentir de leur péché et commencer à vivre une bonne vie ce qui est un salut par les œuvres, cela n'est pas croire en ce que jésus a fait sur la croix maintenant si vous vous êtes tourné des idoles vers dieu oui vous mettez votre confiance en jésus qui est mort sur la croix mais quand vous vous détournez du péché c'est comme si vous gagniez le droit d'être sauvé par l'abandon de vos péchés. Vous savez, et je vais vous le prouver un peu plus tard, que ce sont des œuvres. Mais il est dit ici qu'ils se sont tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vrai et véritable, et pour attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus qui nous a délivrés du courroux à venir. Donc, ils se sont tournés d'un faux Dieu vers le vrai Dieu. Maintenant, voici pourquoi Paul a prêché ce message de repentance à ces gens qui étaient tellement superstitieux. Vous voyez, dans Acte 16, quand quelqu'un lui a demandé ce que je dois faire pour être sauvé, il a dit ⁇ Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ⁇ Vous voyez, vous dites, Pasteur Anderson, pourquoi Paul ne s'est pas simplement levé dans Acte 17 pour dire la même chose ⁇ Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ⁇ Je vais vous dire exactement pourquoi. Parce que ces gens avaient déjà toutes sortes de faux dieux et ils étaient plus que prêts à ajouter un nouveau dieu à tout moment. Ils ont quand même un hôtel au dieu inconnu. Donc si Paul leur avait dit de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, vous savez ce qu'ils auraient dit génial super mais vous savez quoi s'ils avaient toujours confiance dans tous ces autres faux dieux si leur confiance restait dans diana et euh, quel qu'il soit je suppose que je ne connais pas la mythologie grecque zeus d'accord n'est ce pas l'un d'entre eux vous savez s'ils ont toujours confiance en zeus et euh, neptune et euh Poséidon et je ne sais quoi, s'ils si ont toujours confiance en tous ces faux dieux et puis qu'ils y ajoutent juste Jésus la croyance en Jésus, bon je crois en Jésus, ça ne va pas les sauver car tu dois croire en Jésus de tout ton cœur. Vous ne pouvez pas dire je crois en ces dieux grecs et je crois en Jésus non vous devez vous détourner des idoles vous devez vous détourner d'un faux dieu et mettre toute votre foi et votre confiance dans le dieu vivant et vieux vous ne pouvez pas simplement l'ajouter et rayer la chose qui dit dieu inconnu et juste y écrire Jésus pour être maintenant sauvé. Hors de question. Ils doivent se détourner de leur fausse religion. Vous voyez, si vous êtes un musulman et que vous dites que je vais aussi croire en Jésus Christ, c'est une erreur. Parce que l'islam est une fausse religion et ce n'est pas la parole de Dieu. Et si vous mettez votre foi dans l'islam pour vous amener au ciel, vous n'êtes pas sauvé. Vous devez vous détourner de ça et croire au Seigneur Jésus Christ. Jésus n'est pas quelque chose que vous venez ajouter à votre religion. Vous savez, adorer Marie et les Saints et tout ça, mais vous allez juste y ajouter Jésus. C'est une erreur. Et vous pouvez prier et demander à Jésus de vous sauver, mais si vous faites confiance à Marie et aux Saints et au Pape, et vous faites confiance aux idoles devant lesquelles vous vous prosternez, si votre foi et votre confiance n'est pas à 100% dans le Christ, vous n'irez pas au ciel. Jusqu'à ce que vous vous détourniez de cela et que vous vous repentez pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais encore une fois, nous ne parlons pas de nous détourner d'une vie de péché. Maintenant, la Bible nous indique juste que tout ce que vous avez à faire est de croire en Jésus-Christ pour être sauvé, non Voilà, c'est assez clair, je ne vais pas insister et citer des centaines de versets qui disent que vous êtes sauvés par la grâce et que vous êtes sauvés par la foi, non de vous-même, mais c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne s'en encueillisse. Si la Bible enseigne simplement que la foi dans le Christ est suffisante pour être sauvé, commence. Peut-il y avoir quelque chose d'autre à ajouter que vous devez aussi faire, comme devoir également se repentir de ses péchés Sinon, ce n'est pas complet. Croire ne suffit pas. Vous devez aussi faire autre chose. Vous dites à propos de ça, eh bien, qu'en est-il de se repentir de la fausse religion Mais voici pourquoi vous devez vous repentir de faux Car il est impossible de croire en Jésus-Christ si vous croyez à quelque chose de différent. Réfléchissez. Comment puis-je dire que j'ai confiance en Christ si je fais confiance à autre chose donc, je dois cesser de faire confiance en cela et commencer à faire confiance à ceci. Donc, ceci est inclus dans le mot croire. Ça englobe le mot croire. Mais la raison pour laquelle Paul utilise le mot repentir ici est parce qu'il essaye de rendre compréhensible et clair à ces gens à qui il parle qu'ils devraient croire en Christ seul. Ok Tout comme lorsque Jean le Baptiste et Jésus prêchaient aux Juifs, ils utilisent beaucoup le mot de repentir. Pourquoi Parce que les Juifs prétendaient croire en Dieu mais faisaient confiance à leurs propres œuvres et l'observance de la loi pour aller au ciel. Les pharisiens avaient confiance dans les œuvres de la loi, ce dont ils devaient se repentir. Et je vais vous le montrer dans la Bible tout de suite. Allez si vous le voulez à Actes chapitre 3. Je vais vous montrer quelques passages dans les livres d'Actes. Mais regardez, Actes chapitre 3, voici un autre passage que les gens vont utiliser pour dire que vous devez vous repentir de vos péchés pour être sauvés. Et ils vont utiliser Actes chapitre 3 verset 19, parce que la Bible dit dans le chapitre 3 verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » Alors ils disent, vous voyez là, « se repentir et se convertir pour que vos péchés soient effacés » ils vous diront que vous devez vous repentir de vos péchés pour être sauvés. Est-il dit « se repentir de vos péchés et se convertir » Non, il est juste dit de se repentir. Alors examinons le contexte pour comprendre ce dont il faut se repentir. Vous ne pouvez pas ajouter « de vos péchés » après chaque « repentir ». OK, vous devez examiner dans le contexte de quoi il se repente. Quand nous lisons au sujet de Dieu qui s'est repenti, comment savons-nous de quoi il s'est repenti? Nous savons le contexte. Regardez le verset 14 qui dit « Mais vous avez renié le Saint et le Juste » parlant de Jésus-Christ qu'ils ont renié, non Et il est dit « et avez désiré qu'on vous accorde un meurtrier ». Quel était le nom de ce meurtrier Barabbas. Souvenez-vous qu'il disait « crucifiez Jésus et donnez-nous Barabbas ». Et vous avez tué le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts duquel nous sommes témoins, et par la foi en son nom, son nom a rendu cet homme fort. Celui que vous voyez et connaissez, oui, la foi qui est par lui, a donné à cet homme cette parfaite guérison, en la présence de vous tous. Il leur disait qu'ils ont tué Jésus, cette personne sauvée par la foi, vous avez refusé le Christ, vous avez tué Jésus, et maintenant, frères, verset 17, je sais que vous avez agi par ignorance. Maintenant, de quoi se repent-il dans Acts 17 ils se sont repentis de leur ignorance. Rappelez-vous que Dieu tient compte des temps d'ignorance, mais il commande désormais les hommes de se repentir, et que cette ignorance était cette folle ignorance, était l'idée qu'une statue est Dieu. D'accord Il dit, « Je sais que vous avez agi par ignorance, comme ont aussi agi vos dirigeants, mais ces choses que Dieu avait montrées au préalable par la bouche de tous ses prophètes que Christ devrait souffrir, il a ainsi accompli. Repentez-vous donc et soyez convertis afin que vos péchés soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » Donc, qu'est-ce qu'il leur est reproché Il leur est reproché de nier le Christ, de rejeter le Christ. Il leur dit de se repentir dans le verset 19. C'est de quoi il leur est dit de se repentir Il leur dit que vous avez renié le Christ, rejeté le Christ, vous devez vous repentir, vous devez changer votre esprit, vous avez besoin de vous détourner de cette décision, de vous tourner vers la foi en Jésus Christ comme votre sauveur. La Bible dit dans 2 Timothée 2, 25. vous n'avez pas à y aller, il est dit, instruisant avec douceur ceux qui s'opposent, qui sait si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. Alors regardez, chaque fois que vous vous repentez, vous vous repentez de quelque chose et vous vous repentez vers quelque chose, non Les personnes dans Exode, il dit qu'il ne voulait pas qu'ils se repentent de la guerre et se tournent vers les Jettes. D'accord Dieu a détourné sa colère féroce et se tourne vers ces gens avec compassion, miséricorde et le pardon. D'accord Nous voyons que les gens dans Acte 17 se détournèrent de l'idolâtrie et se sont tournés vers le vrai Dieu vivant. Eh bien, dans 2 Timothée 25, ce que leur repentance est, c'est se tourner vers la connaissance de la vérité. Donc, de quoi font-ils repentance De nier la vérité. Vous voyez ce que je veux dire Nier Christ, est-ce que nous avons vu dans acte 3, d'accord Il a dit que vous avez renié le saint. Repentez-vous de cela. Nous voyons ici se repentir vers la reconnaissance de la vérité. Quel est le contraire de la reconnaissance de la vérité Nier la vérité. Il a dit la repentance vers la connaissance de la vérité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne reconnaissent pas la vérité. Ils ont besoin de se repentir vers la connaissance de la vérité. Est-ce qu'il est -ce qu a dit Est-ce que cela veut dire qu'ils se sont supposés arrêter de boire Non. Qu'ils doivent désirer quitter leur vie de fornication, désirer de vivre une vie chrétienne, désirer de se joindre à une église, désirer de se faire baptiser. Ce sont toutes de grandes choses, ce sont toutes des choses que nous devrions tous faire. Aller à l'église, nous devrions tous être baptisés, nous devrions tous euh, prier, nous devrions tous nous repentir d'avoir volé, nous devrions tous nous repentir de la fornication, nous devons nous repentir et nous repentir, et continuer à le repentir de tous nos péchés, mais cela ne vous amènera jamais au, péché, au ciel, parce que ce sont des œuvres de la chair. Et vous ne serez pas justifié par le faux fait d'avoir tourné la page. Seule la foi en Jésus-Christ peut vous sauver, et rien d'autre. Et donc ce sont des grandes choses à faire, et c'est grand de faire des œuvres. Car c'est pour les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous marchions en elles, mais les œuvres ne sauvent pas et ne sont pas nécessaires pour le salut. Parce que nous sommes sauvés par la foi, non par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Maintenant, si vous le voulez, où en sommes-nous Acte 3. Allons à acte 19. Examinons Jean le Baptiste prêchant la repentance. Parce que Jean le Baptiste a certainement prêché sur la repentance. Jésus a prêché la même chose à propos de la repentance. Regardons ce que Jean le Baptiste a prêché comme repentance. Il est dit dans acte 19.4, c'est vrai, Jean a baptisé du baptême de quoi Il dit de la repentance. Donc que disait-il que disait-il quand il a baptisé du baptême de la repentance Disant au peuple qu'il devait croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus Christ. Alors quel était le repentir qu'il prêchait Ce dont ils ont besoin est de croire en Christ, d'accord Maintenant, regardez si vous le voulez, vous vous demandez comment ça marche. Dans Matthieu 21, 32, il explique. Allez à Matthieu 21, 32. Matthieu 21, 32 traite exact, également de la prédication de Jean le Baptiste. Allons voir... Comment Jean Baptiste prêchait la repentance Compte dans la foi en Jésus-Christ, et non pas, dans ce contexte, un changement complet de vie. Lisez Matthieu 21-32, il est dit, « Car Jean est venu à vous par le chemin de la rectitude, et vous ne l'avez pas cru. » Donc ici, Jean le Baptiste prêchait la parole de Dieu. L'ont-ils cru Non. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru. Alors là, vous avez la foule religieuse des pharisiens et des saducéens ils ne croyaient pas à Jean le Baptiste. Les publicains, les prostituées ont cru Jean le Baptiste. Écoutez ça. Et vous, quand vous l'avez vu, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour que vous puissiez le croire. Donc, dans le groupe A, ici, la foule religieuse ne croit pas en Christ. Le groupe B croit en Christ. Dieu dit que lorsque le groupe A a vu que le groupe B croit en Christ, c'est à ce moment qu'ils auraient dû se repentir, et se détourner de l'incroyance vers la foi en Jésus-Christ, se détourner de leur déni de la vérité, vers la reconnaissance de la vérité. lont ils fait Non. Il a dit qu'ensuite vous ne vous êtes pas repenti pour croire en lui. Vous voyez, dans Matthieu 3.2, vous n'avez pas à y retourner, mais Jean le Baptiste prêchait en disant « Repentez-vous, car le royaume du Dieu est à portée de la mer. » A-t-il dit de se repentir de vos péchés Non. Il vient d'être dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est à portée de la mer. » Jésus a dit la même chose dans Matthieu 4,17 « Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. » Mais si nous lisons Marc 1,15, il donne plus de détails de ce qui a été prêché par Jésus dans ce cas. Il déclare dans Marc 1,15 et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est à portée de la main. Repentez-vous et… Arrêtez de pécher, est-ce qu'il dit ?» Non, il a dit « Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Pourquoi ont-ils besoin de se repentir Parce qu'ils ne croient pas. À l'Évangile. Ils ne croyaient pas à Jean le Baptiste, ils ne croyaient pas à Jésus. Ils ont besoin de se repentir et de croire, de se détourner de leur fausse doctrine, de la fausse religion, de la fausse croyance, du refus et du rejet du Christ et de se repentir vers la connaissance de la vérité et de se repentir et croire à l'Évangile. C'est aussi simple que ça. Maintenant allez à Actes chapitre 20. Voici un autre passage que les gens vont souvent citer pour dire que vous devez vous repentir de vos péchés pour être sauvés. Maintenant, vous dites, pasteur Anderson, la Bible n'utilise jamais le terme « se repentir de vos péchés » pas une seule fois. Pas une seule fois dans toute cette bible épaisse de 1189 chapitres. La Bible ne dit jamais « se repentir de vos péchés ». Mais chacun d'entre nous a entendu des prédicateurs dire que pour être sauvé, n'est-ce pas le salut la chose la plus importante Je veux dire, à quoi profite un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme je veux dire que la doctrine numéro un, la plus importante, c'est le salut. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Est-ce que Dieu essaye de nous cacher le salut Non, il a écrit le livre de Jean pour que nous puissions croire en Christ et croire que nous pouvons avoir la lumière à travers son nom. Écoutez, si se repentir de nos péchés est quelque chose que nous devrions faire pour être sauvés, Dieu ne nous l'aurait-il pas dit Alors pourquoi tous ces prédicateurs disent que vous devez vous repentir de vos péchés lorsque le terme « se repentir de vos péchés » ne se trouve jamais dans la Bible, pas une seule fois Maintenant, n'est-ce pas une bonne question Si la Bible ne dit pas une seule fois de se repentir du péché et que c'est quelque chose que nous devons faire pour être sauvés, bonjour quoi. Pourquoi ne nous a-t-il pas avertis? Pourquoi ne nous a-t-il pas dit Mais regardez, j'ai des centaines de versets qui disent de croire. Pourquoi Parce que c'est ce que vous avez à faire pour être sauvés. Vous voyez, le livre de Jean est le seul livre de la Bible qui prétend être un livre écrit pour sauver quelqu'un. La plupart de la Bible est écrite pour des personnes déjà sauvées. Maintenant, si vous lisez des livres comme Éphésiens, Galates, Philippiens, ceux-ci sont écrits pour les saints, comme indiqué au début de ces livres, écrits à l'église de Galatie, le livre de Romains, écrit aux sauvés. Il est dit que c'est pour les saints qui sont en Jésus-Christ. Romains est-il écrit pour les non-croyants Non, il est dit qu'il est écrit pour les saints qui sont en Jésus-Christ. Mais vous savez que le seul livre de la Bible qui prétend être écrit à l'intention des non-sauvés afin de le sauver est le livre de Jean. Et à la fin du livre de Jean, il est dit « Ces choses sont écrites afin que vous puissiez croire au Fils de Dieu. » Je paraphrase, mais il est dit que par la foi vous avez la vie en son nom. Il affirme que c'est pourquoi ce livre est écrit. Bien, c'est pourquoi dans la Bible, le livre de Jean dit « croire » dans presque chaque chapitre. Parce que si c'est un livre pour amener les gens au salut, ça va parler beaucoup de croire. Voilà pourquoi immédiatement dans Jean, dans Jean 1,12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. »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 Et vous connaissez aussi Jean 5, 24. « En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra pas en, en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean, chapitre 6, dit à plusieurs reprises que vous devez croire pour avoir la vie éternelle. Plusieurs fois. Dans le verset 40, ou le verset 41, au verset 47, j'en suis sûr. Allez au chapitre 7. Il est dit quiconque croit. Dans le chapitre 9, c'est « Tu crois au Fils de Dieu. » Vous allez au chapitre 10, c'est « Croire. » Vous allez au chapitre 11, c'est « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il était mort, malgré tout, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et le livre de Jean dit « Croire, croire, croire, croire. » Et il est dit que ce livre est écrit afin que vous puissiez croire, être sauvés et avoir la vie éternelle. Il est écrit aux non-sauvés pour les sauver. Combien de fois le mot « repentir » apparaît dans le livre de Gérard? « Pas une seule fois. De sorte que si c'est la grande chose importante, pourquoi n'est-il jamais mentionné pas même une seule fois ?»« Vous dites Oh, c'est stupide, car il est mentionné dans les autres livres. »« Écoute, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas écrit dans les livres de Jean, alors Jean n'est pas adéquat pour vous sauver si vous devez le faire pour être sauvé, non ?»« Je veux dire, si, si je ne possède que le livre de Jean, il est dit qu'il est écrit pour de telle sorte que les gens puissent être sauvés. Je ne peux même pas montrer tout l'évangile depuis Jean. » et tout ce que vous avez à faire pour être sauvé, cela ne fait aucun sens, les fausses doctrines n'ont jamais de sens, vous savez ce qui a du sens pour moi Il fait sens pour moi que je suis un pécheur, que je mérite l'enfer et que je suis indigne d'être sauvé, peu importe combien je nettoie ma vie parce que toute ma justice n'est pour Dieu que comme un vêtement souillé, et c'est ça qui fait sens, et ça a du sens que Jésus soit mort pour tous mes péchés et à payer ma punition pour moi et tout ce que je dois faire et tout simplement me tourner vers lui, cela fait du sens. Mais vous savez ce qui n'a pas de sens C'est de me dire que je dois me détourner de tous mes péchés pour être sauvé et d'aller partout et dire « Oh, au fait, c'est un don gratuit, Jésus a tout fait ». C'est comme « Quoi Jésus a tout fait Jésus a tout fait mais vous devez faire des changements importants dans votre vie Est-ce que Jésus a tout fait ou pas Est-ce gratuit ou non Est-ce un cadeau ou non Est-ce la foi seulement ou pas ?» C'est drôle. Nous parlions, nous étions en train d'évangéliser l'autre jour et nous avons demandé à quelqu'un ce que vous avez à faire pour être sauvé. Ils ont dit croire. Oui, je ne sais pas pourquoi ils compliquent l'évangile, c'est si simple. Jésus a tout fait. Croire en Jésus, c'est si simple. Je me disais oui, c'est simple. Et à cette même personne, je lui ai demandé si vous pouviez perdre votre salut. Oh Oui, vous pouvez perdre votre salut. Je veux dire que vous ne pouvez pas vivre comme vous le voulez. Vous savez, vous devez vous repentir de vos péchés vous, si vous n'avez pas une vie droite. Et si vous n'allez pas à l'église, quoi Vous êtes comme ce que vous venez de dire. Vous le rendez compliqué. Ne vous détournez pas de la simplicité qui est en Christ vers un autre Évangile, un autre Jésus, un autre salut qui n'est pas biblique. Où est-ce que nous en étions Actes chapitre 20. Regardez le chapitre 20. Il est dit dans le verset 20. Il est dit Et comment je n'ai rien retenu de ce que vous qui vous était utile, mais je vous ai montré et vous ai enseigné publiquement et de maison en maison témoignant et aux Juifs et aussi aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous parlons ici de se tourner vers Dieu, d'accord Et nous parlons de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ avec foi, d'accord Croire au Christ, d'accord, y a-t-il quelque chose concernant la repentance des péchés dans ce verset Maintenant allez si vous le souhaitez à Hébreu chapitre 6 verset 1 parce que ce qui est intéressant dans Acte 20, 21, c'est que nous voyons la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus Christ. Il y a un passage semblable qui se trouve dans Hébreux 6 verset 1. Il est dit, c'est pourquoi, laissant les principes de la doctrine de Christ, allons vers la perfection ne posant pas de nouveau le fondement de, regardez ça, la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu. Maintenant, regardez. Quand nous nous repentons vers Dieu, ici, dans Hébreu 6,1, la Bible parle de nous repentir des œuvres mortes. Vous demandez qu'est-ce que cela signifie, les œuvres mortes. Eh bien, souvenez-vous que la foi sans les œuvres est morte, d'accord Donc, si vous avez la foi sans les œuvres, la foi est morte, d'accord Donc, qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez si vous avez les œuvres sans la foi Des œuvres mortes. Voilà ce que je veux dire. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et les œuvres sans la foi sont des œuvres mortes. Donc les œuvres que vous faites lorsque vous pensez que vous êtes au service de Dieu, mais que vous n'avez pas cru en Jésus Christ, sont des œuvres mortes. Comme par exemple, il y a des gens qui sont comme l'apôtre Paul, qui sont très ailés dans la religion. Et si vous vous souvenez de l'apôtre Paul avant qu'il soit sauvé, son nom était Saul et il était très ailé dans la religion, ok Il était très sérieux au sujet de la religion des juifs. Il était un pharisien. Il a gardé la loi de l'Ancien Testament du mieux qu'il pouvait et il faisait confiance dans ses œuvres qu'il faisait pour l'amener au ciel, d'accord Mais pour être sauvé, il a dû se détourner de cela et mettre sa foi en Jésus-Christ. Et vous dites, s'est-il vraiment détourné de tout cela Il a dit que ces choses, il les a comptées comme des excréments. Il a dit que je les ai pratiquées plus que beaucoup de mes égaux dans ma propre religion. J'excellais dans la religion des Juifs, j'étais zélé dans la religion des Juifs, mais ces choses que j'ai acquises, je les ai regardées comme perdues pour le Christ. Permettez-moi de vous dire quelque chose, il y a des gens aujourd'hui qui pensent servir le Seigneur avec des œuvres mortes. Ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus Christ comme leur Sauveur. Ils n'ont pas le salut, ils n'ont pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Ils travaillent leur chemin vers le Ciel dans leur esprit. Ils pensent qu'ils vont gagner leur chemin vers le ciel. Et il y a des gens qui distribuent de la nourriture aux sans-abri aujourd'hui, des gens qui rejoignent une église aujourd'hui, des gens qui aujourd'hui enseignent dans une classe d'école du dimanche et enseignent la Bible. Écoutez, j'ai parlé avec des gens qui enseignent le dimanche à l'école qui vous diront qu'ils ne croient même pas à la Bible. Mais ils enseignent le dimanche à l'école, juste parce qu'ils pensent que c'est une bonne œuvre à faire, c'est pour le bien commun ou quelque chose comme ça. Vous savez, parce que la Bible porte en elle pleine de bonnes valeurs. Regardez, il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas au Seigneur Jésus Christ comme leur sauveur. Peut-être qu'ils croient à une fausse religion comme le mormonisme, comme le catholicisme, l'islam ou le judaïsme et qu'ils font beaucoup de bonnes œuvres. Et ils pensent que les bonnes œuvres et les bonnes actions qu'ils font vont les amener au ciel. Ce sont des œuvres mortes. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Rien de ce que nous faisons. La Bible dit que ceux qui ne sont charnels ne peuvent pas plaire à Dieu. Avez-vous entendu ça Si vous êtes charnel, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc toutes les œuvres que les gens font, quand ce n'est pas dans la foi en Jésus Christ, ce sont des œuvres mortes. Si vous parlez avec les gens lors de sorties d'évangélation, vous allez frapper aux portes et parler avec les gens. Vous rencontrez des gens qui sont sauvés, n'est-ce pas Cela vous disent qu'ils font confiance en Jésus pour les sauver. Et ils font confiance en Christ seulement, d'accord Lorsque vous allez vers des gens qui ne sont pas sauvés, en quoi font-ils confiance habituellement Neuf fois sur 10 leurs œuvres. Vous leur demandez s'ils vont aller au ciel, comment savent-ils qu'ils sont sur le chemin vers le ciel Oh, parce que je vais à l'église, je vis une bonne vie, je lis la Bible, vous savez, et ils disent et exposent leurs œuvres. Donc ne fait-il pas sens que dans le but d'avoir la foi en Christ vous devez vous détourner de faire confiance dans vos bonnes œuvres pour faire confiance au Christ, d'accord Je veux dire que si vous faites confiance dans vos œuvres, vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Jésus mais que vous croyez aussi que vous allez aller au ciel parce que vous êtes une bonne personne. Eh bien vous faites confiance dans deux choses différentes parce que vous faites confiance aux œuvres. C'est comme essayer de faire confiance à Bouddha et Jésus, Mahomet et Jésus, Marie et les saints et Jésus. Non, non, non, ça doit être tout pour Jésus. Et vous ne pouvez pas croire à tous ces faux dieux grecs dans le paganisme et dire que je crois au paganisme, aux faux dieux grecs, mais je crois aussi en Jésus. Eh bien, vous ne pouvez pas faire confiance à vos œuvres à Jésus. Vous devez vous tourner des idoles vers Jésus. Vous devez vous détourner de vos œuvres vers Jésus. Et vous savez ce que sont les, vos œuvres Ce sont des œuvres mortes, pas si elles ne sont pas accompagnées de la foi en Jésus-Christ. Maintenant, une fois que vous avez la foi dans le Christ, nous espérons que vous sortirez faire des bonnes œuvres, d'accord alors vous aurez la foi et les œuvres. Et ainsi, ni votre foi ni vos œuvres ne seront mortes, non Et vous allez recevoir une récompense pour les travaux que vous avez faits. Maintenant, tout au long de la Bible, j'ai cherché le terme « se repentir de vos péchés » ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas le trouver. La chose la plus proche que j'ai trouvée est dans Actes, chapitre 8. Lorsque le terme « repent-toi donc de ta malfaisance » est trouvé. Et il parle à quelqu'un qui est déjà sauvé. Simon, souvenez-vous de Simon Simon. Qui était Simon le magicien Non Mais alors, il croyait au Christ et a été sauvé. Vous dites, bien, je ne pense pas qu'il était vraiment sauvé. Oui, mais la Bible dit qu'il croyait en Christ. Donc, dois-je vous croire ou croire la Bible Et Simon vit la grande puissance de Dieu qu'avait Pierre. Et Pierre avait des capacités, d'accord Les apôtres avaient des capacités. Paul avait la capacité d'imposer les mains sur quelqu'un. Non et il recevait la sainte présence afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Souvenez-vous dans le livre des actes, comment ils avaient la capacité où l'Esprit de l'Éternel fut sur quelqu'un avec une grande puissance à travers l'imposition des mains, comme lorsque Paul posa les mains sur Timothée et qu'il fut rempli de l'Esprit. Simon vit ça. Et Simon voulait avoir cette capacité pour être en mesure de donner la puissance du Saint-Esprit aux autres. Et il voulait l'acheter avec de l'argent. Il a sorti son argent et l'a offert. À l'apôtre et lui a dit de lui donner cette capacité de faire cela écoutez je ne pense pas que simon était un mauvais gars je ne pense pas du tout que son cœur était au mauvais endroit vous demandez comment je sais ça parce que vous savez quoi avez vous déjà essayé de convaincre les gens ou de leur dire qu'ils ont tort combien de fois ont-ils bien réagi à cela combien de fois admettent-ils qu'ils se trompent font-ils souvent ce que fit david quand nathan l'a confronté et lui a dit c'est toi et david a dit j'ai péché neuf fois sur dix vous dites à quelqu'un qu'il a tort vous corrigez quelqu'un, vous le réprimandez, et il va se fâcher, il va s'érisser, il va, il va paniquer, il ne va pas juste l'accepter et dire que vous avez raison, je suis désolé. Mais regardez, quand Simon est corrigé de son erreur, car vous le savez, Simon demandait de la, le don du Saint-Esprit contre argent, et il est réprimandé très durement. repens Repends-toi de ta méchanceté, tu es dans un fiel amer, tu es dans un lien d'iniquité. » Et vous savez ce qu'a dit Simon Il a dit, « Je veux que vous priez pour moi. » afin qu'aucune de ces choses ne m'arrive. Il a dit qu'il était désolé. Je veux dire que tout de suite, il s'est complètement repenti, il s'est rendu compte qu'il était un idiot, qu'il ne devait pas offrir de l'argent pour cela, qu'il s'était trompé. Donc, nous voyons qu'il avait un bon cœur. Et regardez, il ne cherche pas à acheter d'eux quelque chose de mauvais. Je veux dire que la puissance de l'Esprit Saint est une bonne chose. Il voulait quelque chose de bien. Pour l'obtenir, il était dans le mauvais chemin, en essayant de l'avoir par le biais de l'argent. Était-il ignorant Oui. Était stupide? Oui. Était ce un péché? Oui. Mais était-il tout simplement une mauvaise personne? Non. Il a fait une erreur, et dès qu'il a été corrigé, il a bien répondu à cette correction et s'est humilié. Et il a admis qu'il avait mal fait, ce qui est très bien ce qui est la chose la plus proche que vous avez trouvé de se repentir de ses péchés n'a rien à voir avec le salut c'est une personne déjà sauvée qui a pris une décision stupide maintenant regardez nous les chrétiens nous devons nous repentir de nos péchés tout le temps vous savez peut-être que vous avez un péché dans votre vie et que vous continuez encore et encore d'accord ne dériez vous pas que vous devez vous repentir de cela mais cela n'a rien à voir avec le salut donc j'ai cherché dans la bible et j'ai essayé de trouver se repentir de ses péchés mais voici ce qui est intéressant j'ai fait une recherche dans le livre de mormon qui est d'accord ici que le livre de mormons est écrit par satan bon à peu près toute l'assemblée d'accord donc vous savez fondamentalement j'ai fait une recherche dans le livre de Mormon parce que j'ai cherché dans la bible repentir de ses péchés se repentir du péché ça n'y est pas du tout pourtant les prédicateurs le disent constamment j'ai cherché dans le livre de mormons et ça ne cesse de revenir voici quelques versets du livre de mormons jacob 3 8 écoutez ça oh mes frères je crains que si vous ne vous repentez pas de vos péchés leur peau ne soit plus blanche que la vôtre lorsque vous serez amené avec eux devant le trône de Dieu. Donc ici, dans le Bible de Mormon, il est enseigné que vous n'allez pas être assez blanc quand vous arriverez au ciel si vous ne vous repentez pas de vos péchés. N'est-ce pas ce qui est dit Jacob 3.8 oh, « Ô mes frères, je crains que si vous ne vous repentissez pas de vos péchés, leur peau soit plus blanche que la vôtre lorsque vous serez amené avec eux devant le trône de Dieu. Parce que le, Bible de, le livre de mormon est un livre raciste, qui enseigne que plus vous êtes blanc, plus vous êtes pieux. Et le livre de mormon parle même de personnes qui, devenant plus droites devant Dieu, deviennent plus blanches. Et d'autres personnes qui pêchent contre Dieu et qui deviennent de plus en plus noires. C'est ce qui est enseigné dans le livre de mormon, mes amis. Et ils peuvent mentir à ce sujet, le modifier, mais vous savez quoi Faites comme j'ai fait. J'étais dans un hôtel Marriott et il y avait un livre de mormon dans un tiroir. J'ai pris ce nouveau livre de Mormons, c'était la nouvelle version Brand Spankin, et je l'ai ouvert. Et il est dit que si vous vous rebellez contre Dieu, ce que vous obtenez, c'est que votre peau va devenir de plus en plus noire. Et que si vous vivez pour Dieu, vous allez être blanc. Et que les personnes de race blanche sont meilleures. C'est ce que le mormonisme enseigne. Et il croit encore à ce livre de nos jours. Mais n'est-il pas drôle que le livre de Mormons dit que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous n'êtes pas aussi blanc quand vous arriverez au ciel et n'est-il pas drôle que dans moshia 16-13, il est dit, « Et maintenant ne devriez-vous pas trembler et vous repentir de vos péchés ?» 3 Néphi 12-19, « Vous devrez me croire et vous repentir de vos péchés et venir à moi avec un cœur brisé et l'esprit contri 3 Néphi 9-13, « Vous repentir de vos péchés et être converti, que je puisse vous guérir » Mosheah 4-10, « Et encore ?» croire que vous devez vous repentir de vos péchés et les délaisser, et vous humilier devant Dieu et demander en toute sincérité de cœur qu'il vous pardonne, blablabla. Bla bla. Je n'ai pas le temps de tous les citer, mes amis, parce que le livre de Mormon vous dit maintes et maintes fois de vous repentir de vos péchés. Pourquoi est-ce que la Bible ne nous enseigne-t-elle pas ça Pourquoi cette fraude, cette imitation bon marché, cette contrefaçon satanique connu sous le nom de livre de Mormon, vous dit maintes et maintes et maintes fois de se repentir de vos péchés, et la Sainte Bible ne le dit-elle pas une seule fois Vous dites bien, la Bible dit c'est de repentir, oui, mais dit-elle de se repentir de vos péchés Il a dit de se repentir de votre ignorance, de se repentir vers la reconnaissance de la vérité, de se repentir des œuvres mortes, de se repentir d'un faux Dieu, de se repentir de la fausse religion, de se tourner vers le Seigneur ton Dieu. Il y a des écritures qui parlent de se repentir de votre méchanceté lorsque vous êtes déjà sauvé pour avoir une vie chrétienne qui est acceptable repent-toi de ta méchanceté ainsi de suite. Mais méfiez-vous de cette fausse doctrine, mes amis. Je vais terminer avec ce dernier verset, Jonas 3.10. Avançons et allons à Jonas 3.10. Vous vous demandez pourquoi est si important Vous savez, Jonas 3.10 résume assez bien la situation. Donc je vais terminer là-dessus. Il est dit dans Jonas 3.10, « Et le Dieu vit leurs œuvres. » Qu'est-ce que Dieu voit Les œuvres. Dieu vit leurs œuvres. Il va nous dire ce que ces œuvres étaient qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Il est dit ici que lorsque vous vous détournez de votre mauvaise voie, cela est vos œuvres. Donc, si vous croyez qu'une personne doit se détourner de ses mauvaises voies et croire en Christ, voilà ce que vous dites, vous devez croire en Christ et avoir les œuvres. Et vous savez que la Bible dit que le salut est sans les œuvres. Et Jonah 3.10 dit que vous détournez de vos péchés ou de vous détourner de votre mauvaise voie est une œuvre. Voilà pourquoi cela est une doctrine tellement importante. Vous voyez, le diable veut que vous fassiez confiance à vos œuvres pour vous sauver. Un retour en arrière vers Cain et Abel. Il fait confiance à ses œuvres plutôt qu'au sang de l'agneau. Un retour en arrière vers la tour de Babel. Ils essayent par leurs œuvres d'aller au ciel. Tout au long de Galate, il nous avertit que c'est un faux évangile lorsque vous pensez que vous êtes justifié par les œuvres. Tout au long de Romain, il nous dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Je veux dire qu'il nous avertit de faire confiance en Christ pour le salut et de ne pas faire confiance aux œuvres. Donc, en gros, le diable veut rentrer par la porte de derrière. Il ne veut pas venir en face et dire que de croire aux œuvres, eh bien, non, la Bible dit de ne pas faire confiance à ses œuvres. C'est comme, eh bien, ce n'est pas par les œuvres, mais vous devez vous repentir de vos péchés. Et je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais vous ne pouvez pas vivre comme vous le voulez. Je veux dire que tu dois faire quelque chose de bien, tu dois aller à l'église au moins trois fois par mois, ou quelque chose comme ça, tu sais bien que tu dois faire quelque chose de bien. Non, vous ne devez rien faire, parce que Jésus a tout fait, vous croyez en Jésus, ses œuvres sont suffisantes, nous ne devons pas ajouter à ses œuvres. il a tout payé. Baissons nos têtes et y a un mot de prière. Père, nous vous remercions beaucoup pour votre parole, nous vous remercions pour le don gratuit du salut parce que franchement, si nous devions nous repentir de nos péchés pour être sauvés, tout d'abord, aucun de nous ne serait en mesure de le faire. Et en second lieu, même si nous pensions que nous l'avons fait, nous serons toujours en train de nous demander si nous en avons fait assez. Chaque fois que nous avons fait une erreur, nous nous demanderions si nous nous sommes repentis de nos péchés car je pêche encore. Merci pour le don gratuit du salut. Je vous remercie pour la sécurité éternelle. Je vous remercie pour la vie éternelle. La vie éternelle, je vous remercie de ce que nous sommes en sécurité, sauvés et préservés. Dans...